Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo ici où on va regarder quelques petites nouveautés d'Unity 5.6. Donc il est sorti, j'avais fait l'annonce sur le site internet et vous pouvez voir ici que j'ai utilisé la 5.60F3 personnelle qui est la dernière à ce jour. Donc on a pas mal d'améliorations, d'ailleurs on va en voir quelques-unes au fur et à mesure dans plusieurs vidéos mais là je vais vous en exposer quelques-unes dont une qui va être très intéressante pour la partie 2D, on va se concentrer essentiellement ici dans cette vidéo sur la partie 2D et on va déjà voir ce qu'on a au niveau de l'éditeur au niveau des sprites donc je vais prendre ici un simple sprite j'ai récupéré des sprites sur internet je vais l'agrandir un petit peu pour que ce soit un petit peu à l'échelle et ce qui va être vraiment intéressant ici c'est vous pouvez voir c'est qu'au niveau du sprite Renderer, on avait déjà vu dans la version bêta mais ici c'est implémenté dans la version officielle on a le draw mode ici qui est en simple et on va pouvoir le passer en taille. Alors je ne vais pas euh, vous montrer tous les, les possibilités mais on peut voir qu'ici en le passant en taille on a la possibilité de l'étirer et donc de ce fait euh, vous pouvez voir d'avoir euh, en fait un sol ici euh, très rapidement alors qu'avant il aurait fallu euh, ajouter euh, coller les sprites dans un empty et en faire un sol. Ici on peut voir qu'on a euh, déjà la facilité à ce niveau là. Donc vous avez le tile mode continu vous avez l'adaptive donc c'est des choses avec un stretch value on avait déjà vu ça on peut l'augmenter le, le rapide vous pouvez voir donc là c'est assez intéressant de voir ça autre chose aussi qui a été implémentée c'est l'order in layer donc on va simplement ici prendre n'importe quel sprite pour tester ça je vais ici l'agrandir considérablement et on peut voir qu'ici mon sprite bah, passe bien euh, derrière et euh, ici on va pouvoir maintenant avec cette nouvelle propriété tout simplement euh, le faire passer par exemple devant si je le passe à 1 et évidemment à moins 1 euh, si je le veux, veux qu'il qu passe derrière donc ça va nous permettre en fait dans le même layer de gérer la superposition euh, des sprites donc voilà euh, pour les grandes lignes euh, au niveau de, donc je vous encourage à aller voir hein, au niveau ici des propriétés du sprite render vous avez quand même quelques possibilités euh, annexes dont notamment le sliced ou le simple qui était un petit peu comme avant. Donc, je vous laisse découvrir ça, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, on va voir ce qu'il y a encore comme nouveauté. Alors, pour ce faire, je récupère ici un autre sprite que je vais oh, de nouveau agrandir. Alors, ça n'a pas grand sens, mais vous allez vite comprendre. Donc, on a ici, au niveau des colliders, le Polygon Collider 2D, qui va nous permettre, en fait, vous pouvez voir qu'automatiquement, alors, plus ou moins, euh, plus ou moins, euh, automatiquement, euh, il est adapté correctement par Unity, mais on va pouvoir aussi éditer, si on clique sur Edit, on va pouvoir éditer et ajuster, en fait, ce collider. Donc là, je vais le faire euh, très... Euh vulgairement on va dire juste pour vous faire la petite démo voilà mais vous avez bien compris qu'on peut ici adapter ici ça euh, à l'objet en fait en question donc là c'est pas très très très propre mais encore une fois l'idée est de vous montrer comment ça marche donc je vais par exemple ici maintenant simplement ajouter un rigid body 2d pour ce faire il faudra aussi que mon sol en possède un donc je vais le faire donc Rigid Body de, de, Collider, pardon, ici. Je n'ai pas besoin de Rigid Body sur le sol. Excusez-moi, ce sera un box. Alors on va prendre. On va faire un, un collider, on va faire pareil en fait. Parce que si je mets ici un box collider 2D, on peut voir que j'en ai simplement ici sur un. Je vais devoir l'adapter. On va voir maintenant comment on se comporte, on pourra utiliser aussi le Polygon Collider, donc ici, hop, on peut voir que j'ai la même chose, mais euh, j'ai ici l'auto-tiling et on peut voir qu'il va s'adapter automatiquement autour le Polygon Collider. Alors je ne pense pas que c'est une propriété, alors à moins que je suis passé à côté, mais qu'on a au niveau du Box Collider 2D. Et je vous ai rien dit, elle existe aussi. Ouais, je n'avais pas fait attention. Donc ici, on va simplement utiliser le box collider et on va faire un auto-tiling. Il va s'adapter automatiquement. Donc maintenant, vous, vous doutez bien, si je fais play, ma petite cerise tombe et on peut voir que justement, grâce à son collider, j'ai bien une forme arrondie. Alors qu'auparavant, on aurait dû, euh, on aurait mis un box collider, un sphère collider, on n'aurait pas eu ici la partie euh, de, ma, de ma... Je pense que c'est une cerise, oui. Euh, J'aurais pas eu la partie ici de la feuille qui aurait, euh, qui aurait rentré en collision. En fait, ça aurait été plutôt une sphère. Et Évidemment, on peut voir ici son collider, on va pouvoir ici faire une rotation par exemple de ce type là pour voir un petit peu comment ça se comporte mais au niveau de la physique ça va être assez intéressant voilà donc on peut voir que tout ça est assez intéressant, donc ça c'est le Polygon Collider 2D vous avez la possibilité donc d'utiliser l'auto-tiling, vous pouvez l'ajuster, vous avez ici les points avec les passes, donc ici vous pouvez voir avec les éléments, enfin il y a des possibilités pour rajouter, vous avez ici une petite partie info maintenant, euh, la partie effector, sachez déjà euh, j'ai déjà rentré là dedans euh, au niveau des, des effets 2D, East Trigger tout ça ne change pas grand chose, donc vous avez pu voir que c'est Quelque chose qui va être assez intéressant. Alors une autre nouveauté intéressante de cette version 5.6, c'est euh, les composite Collider. Alors on va voir tout de suite ce que c'est. Euh, ici, euh, pour test, hein, j'ai récupéré très rapidement euh, un, un arbre avec trois sprites pour mettre un petit peu ça en scène et vous faire comprendre ce que c'est. <rire> vous pouvez voir qu'il y a trois parties. Donc je vais créer ici un, un, un GameObject vide. Je vais appeler ça euh, Test Composite et vous allez comprendre, ça va permettre de fusionner en fait les colliders. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement ici prendre nos trois euh, parties de l'arbre et on va les glisser dans le test composite. Et euh, je vais ici, au niveau des, des parties de l'arbre, rajouter un Polygon Collider. Pour le moment, euh, je ne vais pas m'embêter tellement à, à l'ajuster. Vous vous doutez bien. Ici, c'est pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Mais là, on peut voir que j'ai bien ici euh, mes trois parties. Si je mets ici au niveau du test collider un composite collider 2D, je vais pouvoir, euh, ici, au niveau de mes arcs, je vais sélectionner les trois, euh, cocher la petite case euh, « UZ by Composite ». Et là, vous allez pouvoir voir que mes trois ici euh, colliders sont complètement, euh, maintenant, euh, confondus. Donc, je vais pouvoir, euh, par exemple, pour test, ici, rajouter tout simplement euh, un « Box Collider hein, » qui n'aura pas grand sens. Mais on peut voir, si je vais le faire volontairement, le déplacer, euh, l'adapter ici. Hop, donc je l'ai mis sur la partie droite de l'arbre, je vais la mettre là, hein, ça sera un deuxième collider, Et ici je vais cocher co co co co co uz by Composite. Et là on va pouvoir voir que si maintenant je vais au niveau du test, j'ai euh, bien ici automatiquement mon collider qui s'est confondu, donc je ne possède plus qu'un seul collider. Et d'ailleurs on va pouvoir le tester très rapidement, je vais essayer de trouver un sprite qui va nous permettre de le laisser tomber de forme plutôt ronde, euh, qui nous permette de voir si la collision opère bien. Voilà, ce cœur devrait faire l'affaire, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'il soit un peu plus... En grand, voilà, et on va tout simplement lui ajouter ici euh, ben, un polygon collider de nouveau voilà donc on peut voir qu'il est plus ou moins adapté je rappelle qu'on peut modifier les points pour vraiment ici euh, l'ajuster au niveau euh, de la, du collider donc ça euh, c'est quelque chose qui existait en fait on avait déjà les edge collider auparavant mais là c'est un peu différent et ça va permettre d'ajuster les choses bon alors bah, vous le doutez bien je ne m'embête pas trop au niveau du collider mais je vais euh, ici lui rajouter tout de suite un Rigid body 2D et normalement vous allez voir que la collision va bien s'opérer alors oui évidemment je vais d'abord placer aussi au niveau de mon test collider ici, je vais le placer en euh, statique de manière à ne plus euh, avoir. Voilà, et on peut voir que ici j'ai bien euh, mon cœur mon, mon qui, qui. Alors là, le test n'est pas très probant parce qu'on peut voir qu'au niveau du collider voilà je m'arrête là donc mais si je déplace ici euh, ce cœur et que je vais lui faire faire une petite rotation d'ailleurs pour essayer de le faire glisser voilà on va pouvoir voir qu'au niveau de ici mon composite ici donc euh, mes colliders sont bien confondus j'ai créé un collider ici qui ne sert strictement à rien mais on va pouvoir par exemple ici voilà faire ça et on va voir que ça va euh, la collision en fait aura lieu ici Tac, et on peut voir que j'ai bien ma collision qui a lieu ici au niveau de mon collider. Donc les composites colliders vont être, assez, vont être vraiment très intéressants pour euh, vraiment ajuster vous pouvez voir que vous pouvez confondre et euh, physiquement euh, utiliser ici euh, ce, ce collider. Alors vous avez d'autres euh, tous les colliders en fait qui vont être dans votre objet en dessous, euh, qui vont être enfants du test composite. Donc ce qui peut être assez intéressant pour euh, le développement 2D. Alors évidemment vous avez d'autres options hein. je, les, je, les, je les zappe un petit peu parce que vous aurez bien vu. Vous pouvez voir aussi que la petite nouveauté c'est que maintenant on a les colliders qui s'affichent aussi au niveau euh, de la fenêtre du player euh, en même temps qu'ici, et d'ailleurs si je fais play on peut le voir, je sais pas si vous avez vu, mais on peut voir ici euh, une petite encore, le petit collider avec un verbe beaucoup plus léger mais qui permet de le visionner un petit peu à l'écran donc voilà euh, pour ce qui est de, de, de ces parties euh, c'est cette première vidéo en fait contenant euh, concernant pardon euh, Unity 5.6, la dernière version il y a pas mal de nouveautés, on les verra au fur et à mesure, mais je tenais déjà à vous présenter euh, cette petite euh, nouveauté en fait des composite collider euh, et euh, le, le, le sprite Renderer et le tiled euh, enfin le slice en fait du du sol, ici, on peut voir que c'est assez intéressant. Ça ne s'arrête pas qu'au sol, hein, évidemment. Si euh, j'utilise d'autres objets, alors je regarde ce que j'ai sous la main, euh, par exemple cette échelle, alors qui n'est pas tellement adaptée parce qu'il manque des barreaux, on va prendre plutôt quelque chose de plein, voilà. On va pouvoir voir ici, alors euh, je vais l'agrandir, mais on va pouvoir voir que ça va être assez intéressant si, si je le passe en Tiled euh, et que je le redimensionne. Ça me permet, ici, si vous pouvez voir, de mettre une échelle directement, voilà, alors je vais évidemment l'ajuster, là c'est fait très rapidement, mais on peut voir que je peux créer une échelle comme ça qui va euh, faire euh, tout le tout le, le, le... Le niveau en fait, tout la, la fenêtre. Enfin, là, voilà, j'ai du mal à ajuster mais vous doutez bien qu'ici on peut voir que c'est assez simple à mettre en place et c'est vraiment utile. C'est un outil qu'on attendait euh, qui était réclamé euh, évidemment. Il est là. Vous avez toujours les autres euh, possibilités. Alors, il y a eu quelques quelques petites modifications au niveau des Rigid Body aussi. On peut voir ici on a maintenant statique, dynamique, cinématique. Ceux qui utilisaient les anciennes versions euh, vont euh, très vite observer cette différence. Et vous avez ici euh, le simulated. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est une nouveauté aussi. Bon, cocher, décocher, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces composite colliders qui permettent de, de, de fusionner les colliders, ce qui va être très intéressant pour certains jeux et certaines situations. Voilà, donc voilà pour conclure cette petite vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'aimez. Euh, allez sur le site internet et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye pour explorer encore, je pense, les nouveautés d'Unity 5.6 par des petits exemples concrets très rapides de ce type. Bye bye I